One, two, three, four. bonsoir aujourd'hui on a avec, euh, avec, avec moi c'est monsieur alain bergala le président de l'algérie et je vais de vous demander quelques questions. Euh, ma première question est, vous avez été très impliqué dans le travail de jean la Godard. Qu'est-ce qui vous inspirait c'est lui enfin, Pour moi, Godard, c'est... comment dire... C'est l'équivalent de Picasso en peinture. Oh. C'est le cinéaste qui a le plus inventé, qui a le plus essayé des choses, qui a le plus exploré et il a fait le tour de tout le cinéma à peu près, et c'est un grand artiste, c'est pas juste un cinéaste, c'est plus qu'un cinéaste, c'est aussi un intellectuel, euh, bon, c'est quelqu'un qui, qui a une dimension beaucoup plus grande que les cinéastes, même les bons. Merci. Euh... Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur le projet international cinéma chien de genèse, puisque vous en avez été l'animateur et le conseiller artistique? Oui, oui, ça fait très longtemps que je m'occupe que je m'occupe de cinéma sans de jeunesse. C'est parti d'une idée de parler de cinéma autrement avec les jeunes pas comme un professeur, pas comme, c'est-à-dire de trouver une autre façon de transmettre le, le, le cinéma. Et pour okay. ça, il y a une, il y a une, on a inventé une méthode, voilà. Et okay. maintenant, le cinéma sans jeunesse est dans beaucoup de pays dans le monde. Okay. Il y a beaucoup de pays où on a une classe, ou deux classes, ou trois classes, voilà. Et on aimerait bien qu'il y ait une classe grecque. Oh. Ah oh, si, si. Eh, oui, merci beaucoup. Uh, vous avez coopéré avec le ministère de l'Éducation pour l'introduction de l'art dans l'éducation de base. Pourquoi est-ce important d'inclure l'art dans l'éducation, à votre avis Parce que le, les jeunes, les enfants, soit ils sont très forts à l'école et les autres sont rejetés. S'il si. y a quelque chose qui a un rapport avec l'art, il y a des élèves qui ne sont pas forts, qui ne sont pas bons en mathématiques ou en... Ah, si. oui. et qui peuvent au contraire découvrir quelque chose de eux mêmes en oui. faisant du cinéma ou en faisant de... des arts. Et c'est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a eu des... des petits qui maintenant sont dans les grandes écoles de cinéma. Donc euh, voilà, ça peut permettre de déclencher des choses. Oui, et ma... ma question est finie. Et comme, comme tous les monde peut les voir dans votre biographie vous êtes très actif Et alors quelle est votre motivation Et motivation aussi bon, j'ai toujours j'ai jamais aimé faire une seule chose c'est à dire j'ai toujours aimé faire beaucoup de choses passer d'une chose à une autre parce que je n'aurais pas aimé être professeur toute ma vie, je n'aurais pas aimé même être cinéaste toute ma vie, c'est-à-dire, euh, je suis bien quand je fais quelque chose, et puis à un moment, je, je, je suis fatigué par ça, je fais autre chose, et encore autre chose, c'est-à-dire que, et surtout, par rapport à mon rêve de quand j'étais petit, j'ai fait à peu près tout ce que j'avais envie de faire dans le cinéma. Oui, voilà. merci beaucoup. Oui. Ah, je vais te demander une faveur. Oui Oui. Ah, je vais me signer ta, ton copie de ton livre. Et moi je ne l'ai pas. Ah, oui, ah, juste... Dessinez. De non, non, je sais, mais moi je n'ai pas ce livre. Personne. Ah, tu n'es tu n'es pas son livre. Personne, oh. je, le, je vois ce livre pour la première fois. Oh. Que je suis content. Qu'est-ce que vous voulez que j'écrive alors? Uh, et euh, quelque chose que tu veux dire euh, aux au enfants de, de la du festival, quelque chose. D'accord. Je peux regarder mon livre Ah oui, oui. Très bien, ben, merci. Merci beaucoup, c'est ma plaisir d'être une vraie vieille. Merci à vous.